Bonjour les amis, je vais vous dire un truc, j'en ai marre. Ça fait très longtemps qu'on est confiné, ça fait très longtemps qu'on est toujours menacé, ça fait très longtemps qu'il y a des rebondissements du Covid, recovid, recovid, etc., etc. Quand est-ce que ça va passer Moi, j'en ai tellement marre que bon, je me suis dit bon, il faut que je, il faut que je me trouve un truc là pour que je puisse quand même supporter tout ce, tout ce bazar là. Alors, je suis allé chercher des idées et puis, bon ouais, je trouvais finalement, bon, ben je vais m'évader, je vais m'évader. Mais une fois que j'ai mis le pied sur mon chemin, là, pour mon aller, ben, je me suis rappelé que vous étiez là, ou, mais moi, je ne peux pas partir sans vous. C'est pour ça que je vous envoie cette invitation. Vous allez vraiment être... Euh, surpris, euh, très très content de la voir, je, je, je, je l'invite à tout le monde, à tous ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas hein. voilà, c'est pour ça que j'ai envoyé ça sur, quand même euh, sur cette carte postale, très belle cette carte postale et voilà, donc vous êtes invité à visiter quelques-unes des plus belles plages au monde bien sûr ça va se faire chez vous, vous n'allez pas sortir, franchir la porte, ok donc, là je me suis débrouillé, je suis allé chercher sur euh, Google, euh, et puis, j'ai trouvé énormément, énormément de contenu sur les plus belles plages du monde. Ce que vous êtes en train de regarder, regardez une plage, comment elle est tapissée, regardez, il y a des bijoux, il y a des bijoux, là, vous ramassez des bijoux, c'est extraordinaire, là. Donc, c'est un truc euh, qui va vous faire plaisir. Euh et puis euh, là, on raconte, là ici, on raconte que vous souvenez-vous du bonheur et de la joie que nous éprouvions lorsque nous étions enfants et que sur les plages nous trouvions des magnifiques pierres et cailloux aux couleurs resplendissantes, de vraies pierres précieuses. Eh ben là, il y a une plage il y a ça. Ben, il faut, il faut que euh, cette histoire de Covid terminée, il faut que j'aille là-bas. Euh, que pour faire du commerce de collier extraordinaire ah je ramasse et puis ça coûte rien donc euh, voilà ben, je vais vous faire visiter autre chose autrement je change un peu de méthode pour vous montrer beaucoup de choses mais avant tout n'oubliez ben, pas quand même de Likez, commentez, de commenter, de partager, partager énormément, partager, partager au maximum et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, ok, maintenant on va passer à la page suivante, la page suivante, voilà il a rien, il n'y a pas un seul mot, il n'y a que des photos, il y a là-dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 30 contenus sur les plus belles plages du monde, mais il y a au moins là une trentaine, et là bon, euh, vous regardez, et si vous aimez un truc comme ça par exemple, vous cliquez et vous allez visiter, ok, par exemple, bon, euh, nous avons notre plage ici, la plage pour bijoux, Là. Je clique, voilà, dans le site, il parle, regardez, regardez, regardez comment la plage est faite. Bon, il y a des gens qui connaissent, il y a d'autres qui ne connaissent pas. Regarde, regarde, est-ce que c'est pas beau ça Est-ce que c'est pas une belle plage ça Il y a des jours, hein? Et regardez, voilà, c'est aux États-Unis, en Californie. Je reviens à mon PDF. Par exemple, regardez ça, regardez ça. On voit le ciel en haut, on voit le ciel ici. Il y a une plage ici, la mer qui entre, c'est pas extraordinaire, voilà. Et puis il y a certaines des plages les plus insolites du monde. Il y, a, il y en a d'autres. Regardez c'est une autre. Ça. Et là, il y a la plage, la mer entre ici et les gens ils sont là, ils vont nager. Et puis il y a une grotte euh, sous, sous la roche. C'est la plage secrète des îles. Marietta au Mexique. Mais ça, c'est Pink Sand Beach. C'est le, le sable rose. Et là, c'est la chaussée des géants. Regardez comme ça a commencé, on dirait les pyramides. Mao Beach, Mao Beach. les atterrissages d'avions extrêmes euh, Saint-Martin. Les, les avions arrivent ici, par-dessus, sur, euh, au dessus de tête des têtes des, des baigneurs là. Et ici c'est des œufs de dragon. Ça me rappelle le film cocoon, là où il y a des extraterrestres qui ont été dans des cocons, dans une piscine et tout ça. Il est vraiment pas mal. Regardez, il y a une porte. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez appuyer sur n'importe quelle photo et nous allons découvrir un site qui va parler de plusieurs choses à la fois d'un film. Donc, euh, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez, partagez, partagez, partagez, partagez, partagez au maximum et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je reviens quand même à autre chose, si vous le savez, ça c'est en Thaïlande et cette île-là est devenue très très célèbre, toute la plage d'ailleurs, par un film de James Bond dans les années 60. À chaque partage, qu'est-ce qu'il fait Il fait le partage des formations. Offerte par les pros du web, ok Et puis à chaque partage, ils publient plusieurs contenus par jour pour faciliter votre business sur le net si vous êtes dans le, le voyage, si vous êtes dans le tourisme, si vous êtes dans les évasions, les découvertes, tout ça. À mon niveau, s'il vous plaît, tapez là que like, vous allez découvrir euh, ma chaîne, vous allez vous abonner. Et ça, c'est un PDF interactif gratuit. Donc, à c'est parce que vous cliquez et puis vous sortez vers un site Google, ok Voilà, donc, ben, j'espère que ça vous a, vous a plu. Merci et à demain.